Laisse-moi tranquille, je suis si fragile <rire> Incroyable C'est pour ça que c'est ma Gisèle C'est vraiment scandaleux de rémunérer les gens pour leur travail qui consiste à nous divertir, j'avoue, c'est honteux. Ouais, je suis d'accord. Faut... Euh, faut arrêter, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus de toute façon. Donc, euh... Mais bah en effet, c'est... Okay. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, de ça. Je m'en vais. Tu vu où il est parti ou pas Aïe, <m mach�give knowledge> aïe, aïe, aïe, aïe Oh, mais non Oh, euh, oui, et... Euh. Elle est si fragile, là. Ne laisse pas tomber. Ah, d'accord, ça marche. Merci, Merci. <rire> si j'ai le matou, hein? Oui, Ah, on a fait un gène, c'est pas ça. Non. Oh! Merci à ah, l'autre, je l'ai continué du coup. Euh... Ah bah, je te suis... suis. Oh! Prends ça! Pourriture communiste! <rire> ah, une carte postale. Ok, ok. Tu veux l'activer? Si non, non, vas-y, vas-y. Ah, c'est la mienne. Merci. Ah, ah, ok. Je sais pas où la hmm. Allez sur moi. Du moins il essaie de me mater. Salut. Je ah, souffre quand bien. même. Ah, okay. <rire> <rire> ah. Par contre, euh, prévenu. Gold palette. Il Foutu okay. Ah. ah. Et Mitleran n'en parle pas longtemps, pareil. Ah, ouais, non, même plus que dans pas longtemps. <rire> plus que dans pas longtemps <rire> Dans 3000 ans. Ouais, je savais que t'avais la cassée. Ça te, fait, ça te fait du mal un peu, j'ai l'impression. Ça, que j'étais en train de faire un coffre, où envie environ mon archive. Ouais, ok. T'as même pas où t'es, Victor, j'arrive pas à te casser. Au milieu de la map Ah, carrément Ah, bah oui. Ah, ok. Mmh, mmh. Ah, ah non, j'ai essayé. Je vais essayer. Non. Il brille. Oh, mais non. Et c'est ballot parce que euh, c'est deux fois essayer. vous êtes arrivé pas loin hein, de la fin. Hein. Il est ici, hein. Ah, mais il y avait un accroché là. <rire> ah, ok. Oui. Bon, oh, bah, il est dans mes Grâce fesses. Grâce à Maillard, on ne me voit pas. Mais. Tout le monde ne voit que toi. Le personnage principal du groupe. Oh, c'est tellement beau ce que tu dis. Ouais, j'ai beau le pas le penser, moi bah, je trouve ça super beau quand même quand je le dis. Il <rire> <Les> y <rire> a quelqu'un qui peut venir me chercher. Ah, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh non, non, non, j'arrive, j'arrive, j'arrive, ah Oh Aïe. non, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais, ravé Bah j'essaie ouais, de faire, euh, je, sais pas. <rire> je, sais <pas. rire> je sais pas. Tu saoules, là On va ah, dans le ray... Non. Tu voilà. veux on est dans le rayon ou... Ouais, parce qu'il qu il il est du genre chili barbecue hein. Il est du genre, ouais. C'est pas trop. Ah, ah j'ai fait un slow vault aussi, c'est normal mmh. qu'il m'hédite hein. Parce que... Et quelle avis euh, parce que ça reste du plaisir, du contenu sans que le 30 secondes ça parle de sub. Ouais d'accord il est là. Donc, ai vite fait. Attends, attends, attends, je vais te là. La... Gaffier ouais. il... est là, il est après il moi, pas. il est pour moi. Tu vas t'occuper de ouais. récupérer... Euh... Ouais, je vais y aller, ouais. Ok. Hop, merci. Non, je vais aggro. gros. Ne aggro laisse pas tomber non, mais... non, un je... je oh oui. là. J'arrive Je vois bien, j'ai pas été accroché. Ok. Voilà. Mmh. Mmh, mmh, mmh, mmh. <rire> il a trop. Treu... J'ai réussi à engrener Maillard. Oh ah, là, oh Normalement. <rire> Sauf toi. Je vais normalement. Ok. Ah, est-ce qu'il va te choisir Vous l'avez révélé ou pas Non. Ok. Je m'occupe de. J'ai Je... révélé, j'ai avec eux. Ah, bah il est dans mes fesses. Il hein. veut bien, oui. <rire> une petite voix de Hamster. Hein. Ah, il y a une certaine cohérence. Go la zone! Vas-y, on va dans la zone là! Viens, tiens, J'arrive, j'arrive! Tiens! Il derrière moi, je sais pas trop comment <rire> ou quoi! Viens ah, hein. là, viens là, viens là, viens là! là. Oh oui, y'a la vise! Hop là! Euh. Oh, oh là! C est c est un peu, un peu. Mais, mais non! Mais non, quoi? Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir! Oh mais c'est pas vrai, mais il. il... Il m'aime un petit peu trop, hein Ouais, j'ai l'impression. Comme beaucoup de gens. Allez. Bah, je trouve ça hyper intéressant comme sujet de conversation et de voir juste votre perception. Moi, j'ai de la chance parce que je trouve que la communauté ici est très très bienveillante. Et... Enfin, je sais pas, je trouve que je suis chanceux. Ouais, ils sont pas loin. Et j'ai juste envie de... Ouais, t'es où Aïe aïe aïe aïe aïe J'essaie de survivre T'es où toi J'ai juste envie de multiplier les projets. C'est bon Oh mais comment t'as géré mon gars T'es où Tu sais où t'es ou pas Tu peux décrire Non mais il veut mes fesses de ouf hein Je trouve ça hyper intéressant et je. De quoi Qui veut mes fesses Ouais, grave. Mais non Mais Ouh, t'as eu chaud là <rire> On changera jamais. Bon, je suis un générateur, ça va changer de ce que je fais depuis tout à l'heure. où oui, Ah, un... franchement, si j'avais pas. Euh, Kwanba. Si j'avais pas. Le totem. Et lâché, il t'a lâché, ma Il m'a lâché je l'ai totalement mindé. Il est totalement derrière moi. Oh là oh là. Franchement, ça redonne un souffle d'espoir là pour le coup. Non, je suis parti dans l'autre direction. Ah, c'est ravé alors. Quoi Quoi Quoi Coeur Mais il est retour sur moi, j'en peux plus Eh non, il passe sur toi Ah bon Le mec qui se fait l'impression qu'au secours, au secours ouais, Tu sais, ouais, toi attends, non. toi, t'es le gars non, qui agite les bras non. dans le bassin enfant, tu vois Au secours ouais, T'as couru sur moi avec le tueur, excuse-moi J'ai pas moi, couru, j'étais suis... avec beaucoup de charme ah, euh, Avec une énorme élégance Déployé Ah ouais. oh, d'accord, on en reparlera après, hein D'accord <rire> On grid, on grid, on grid Il ouais, y après, hein. Ouais Propose qu'on gride. Ouais, Aïe On a gridé Désolé, pas le choix. Je l'éloigne Allez go. Je l'éloigne Hop Y'a okay. plus de palette Y'a plus d'espoir Aïe Il faut se mettre là quand même. Minimum. Ouais. <rire> ouais. C'est chaud bon, hein, c'est chaud. T'es dessus ou pas je suis en train de faire un gen, je suis à 50%. Ok, à 50 je il va arriver, ah, okay. il vient vers toi direct. Je sais pas... je me ok, ok, ok, ok, ok. Laisse-moi m'occuper de, de Charcot ou à moins as envie d'y aller, à euh, mitler mais pour le coup. Il euh... direct. Oh, en ok, okay. Fait, là... bah, Je suis caché, mais c'est. Il repart euh, vers la chaque. Il est en fufu, gars. Okay, ok, Je suis à côté de Charcot, mais je sais pas si c'est une bonne idée. On double. Mmh. Double save Je la save Ok, tu te caches, tout le monde se cache, je vais essayer de l'agro. Je, je, je te laisse y aller, je vais essayer de l'aggro moi. Ok Après, je vais tomber comme un quelqu'un. Hein. Je dois revenir, il revient, ouais. il revient. Moi je pars dans l'autre sens, allez les gars. Bah en fait, on est tous dans la merde sauf Maillard. <rire> ouais. Mais non, arrivé. mais d'où Reste pas là, reste pas là. Ouais. On est en train de passer. T'as une palette ou pas là Y'a plus de palette, je crois. Tu feras gaffe. Ah je vais tomber comme un caca. Finissez le moteur. Que en Trop Trop coupé chaud, moteur. chaud pour moi ah Oh Ah le truc ouais. là il va se reprendre un coup de pop je crois. Ouais. Oh fais gaffe raver. Ah. Non, non fais pas ça, fais pas ça. Laissez-moi, c'est quoi Au pire. Non non. non. Laissez-moi sur un. sur le crochet. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas pu le révéler en fait Vraiment, vraie question. Alors que j'étais bon en fait, il me semble hein, dites-moi hein. Ah, mais il est, il est très très bon au stalk et il a tendance à... Non mais à moi je, je, okay le plus cibler, plus. je le ciblais, je le ciblais, je le... Ah ouais, bah je sais, mais je sais. Tu le ah, euh, vois encore rien Euh, ma gauche, troupé, troupé, ouais. Il est ouais. Faut vraiment que tu le mettes okay, en plein centre de ton écran. Ah ouais, ouais mais c'est okay. ce que j'ai fait aussi, mettre en plein centre de ton écran, c'est je ah. connais cette technique-là. Mais, euh, mais il a tendance à te stalk tout suite. J'étais un peu ouais, trop haut du coup, je pense. Il autour là. Je fais un moteur de l'autre côté. Ouais, oui, il est bien que... éloigné le moteur, il est vraiment... Va à, l à... tout derrière toi, bah, fonce Et reviens. Là je l'ai révélé. Au secours. Mais oui, effectivement, faut être bien au centre de l'écran. Arrête de faire ça mon gars, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là Oh, tu jures Il attend le Bah ouais, il attend la fin du bon Fini ton moteur, je suis en P2, c'est rien, c'est rien. T'en as combien 50%. Bientôt de toute façon. Attends. Bouge, bouge, bouge. Va dans la zone, va dans la zone, va dans la zone, va Il est dans la zone, mais j'ai fait péter le moteur parce qu'il y a eu un pété quand j'ai lâché. Non, non, il est sur Harley. Ouais, il essaie de le coach et il y arrive en plus et, Comment et, il euh... fait ça je te jure Ah oui, mais, mais il a... Il, a... Bah, il doit avoir la donne où en fait il stoke le plus vite quand il est penché A chaque fois il se penche et ça stoke à une vitesse Ouais, on va rejoindre, rejoins-moi, re rejoins-moi su su Suis-moi, suis-moi, suis-moi fait... Qu'est-ce que Je suis mort, hein euh... Suis-moi, suis-moi On va les poncer... 30% euh... C'est bon, je la voix Ok 50%. Ok, on peut, on peut, on peut Super. Tu vas nous sauver Ravé. Non. J'essaie de me sauver déjà moi-même. Je vais à l'autre porte. Ok. Tu vois la chaque La chaque, 20%. 30. J'ai réussi à m'échapper, je crois 50, viens, viens, viens, Arrête de dire chute Il arrive vers la porte. est... Non, te... non, NON NON Non, non, aide Je m'aide te... te... No Dans le short, mon short. s'il y a gardien de sang, je, je, je suis navré. <rire> je suis navré. Il est foutu, de toute façon. <rire> ah d'accord, merci.